sommes en face des limites d'une loi qui porte en elle-même ses contradictions. Euh... Oui, pour parler d'opposition, je vais écrire S à la fin de l'opposition et de majorité politique dans un pays, en ce sens que euh, par rapport à la majorité parlementaire, il y a ceux qui s'associent à la majorité parlementaire et ceux qui ne s'y associent pas. Le vouloir créer comme sujet de loi, L'opposition avait le public actuelle. C'est quoi l'opposition Au dernier sondage de mis à l'intérieur avant 101 partis politiques au Gabon. Qui sont ceux qui sont de l'opposition Qui sont ceux qui sont de la majorité Il y en a même qui s'appellent centristes. À partir de la demande à plus de 50 partis politiques, sans mettre en place d'un électorat, du désigné ensemble des représentants, conduit à l'impasse actuelle. Oui, je le détermine comme étant de l'opposition. Mais je ne suis pas certain d'être d'accord en tout point avec tous les autres partis politiques qui se déterminent et qui se déterminent de l'opposition. Je ne suis pas sûr certain qu'il y a beaucoup parti de partis de l'opposition avec lesquels je ne comprends pas grand-chose à avoir. Le de mon idée de l'essentiel des musulmans, le je pense que ce sont les limites de la loi. Et c'est pour cela qu'au fond, lorsqu'il a été suggéré ce qui était certes de dire écoutez assez long c'est long il semblerait qu'on ait appelé à une concertation politique mais même plus se ce que cette question de concertation politique pour on tombe d'accord sur la meilleure manière de désigner pour notre pays les gens qui vont gérer les réseaux parce que c'est de cela qu'il s'agit il ne s'agit pas de dire la part de, de la position, ou la réalité mais de dire quelles sont les femmes et les hommes auquel nous pouvons confier une gestion correcte des exemples. dans notre pays. Ça, c'est un vrai défi. On doit pouvoir y répondre. Il y a des réponses qu'on commence à entendre au du monde. On doit entendre toutes les réponses et essayer de trouver jusqu'à nous. le plaisir de le Donc, pensez que là où on n'entend rien, c'est là où il se passe quelque chose, c'est commettre une erreur. Oui. Oui. Oui. Ceux qui se disent être la majorité sont parois les... ils n'ont pas le droit à voir la parole. C'est normal, on ne les pas. La deuxième chose, c'est que moi je ne pense pas qu'il y a une position. Il y a un ensemble dans le petit nous ne sommes pas d'accord avec ces régimes. C'est l'autre délégateur commun. Mais quand à voir les uns avec les autres, parfois pas grand-chose. Donc, pas besoin de signer une autre. Si, je signer. En fait, c'est se réunir qui tombe pour parvenir à la raison on n'est pas d'accord. Il faut déjà se réunir à ça. Et nous, dans un combat, c'est quelque chose de difficile le, de l'approuver, pour lequel parfois, Pour que les Gabonais puissent se réunir pour voir ce sur quoi ils peuvent bâtir. Il qu'on se réunisse, on se retrouve pour discuter, pour trouver le minimum sur lequel ils vont bâtir. Ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice facile. Par nature de tout n'est pas sincère. aux élections. Donc il faut déjà que chaque formation politique se prépare à aller aux élections. En tant que formation politique, je ne vais pas moi ne pas organiser l'union nationale pendant les élections pour passer mon temps à organiser des conglomérats de partis politiques alors que le mien, personne ne sait même identifier où est-ce que je me trouve Donc déjà, je pense que le commencement de l'Union ou de l'unité, c'est ce que chaque parti politique s'organiser pour partir aux élections. Parce que chaque parti politique a vocation à partir aux élections. Après, une fois qu'on va aux élections, il vaut mieux y aller avec les soutiens que sans soutien. Donc s'organiser avec d'autres partis politiques pour voir ce qu'on a en commun, qui puisse faire en sorte que lorsque nous irons aux élections, nous puissions mutualiser nos efforts pour avoir le meilleur résultats. Mais les élections, c'est d'abord l'affaire de chaque formation politique. Et je vais même dit avant, c'est un peu châtiment. Donc, les organisations, les réunions, les unions, c'est juste un plus. Et ce n'est pas cela. Un parti politique n'est pas créé pour aller se fédérer avec un autre. Il est créé pour participer en tant qu'un parti politique. Puis c'est présenter au Congrès, on des pandémie, ça, quand on ça, le congrès va élire un candidat, et ce candidat sera quand même de 19h, la fin à l'exemple. Je pense que le centre de question qui est intéressant, c'est l'agitation de mon point de vue commercial autour du CGI. Je qu'ils se débarrassent de cela, qu'ils prennent ce que de mesurer la, la sensibilité des questions qui sont sur la table, qu'ils prennent ce eux parce qu'ils ont l'intelligence et la capacité de discuter des problèmes.